Il est tôt sur le campus de la Salty Academy, même si en fait on n'est pas vraiment au campus de la Salty Academy. Si vous regardez bien derrière moi, eh bien, euh, on est en ville. Et si vous regardez très attentivement derrière moi, eh bien, on n'est pas vraiment en ville puisque les maisons entre lesquelles je suis en train d'évoluer, eh ce sont toutes de, de fausses maisons. On revient ici. On est dans le Ville bizarre. Ville bizarre, qu'est-ce que c'est En gros, Ville bizarre, et eh bien c'est le centre d'entraînement qui est rattaché aux écoles de saint cyr quatre Donc, dans lequel, entre autres, les élèves passent leur classe et qui passent par les écoles de saint cyr quatre comme ça a pu être le cas pour pour moi par le passé, et eh bien viennent s'entraîner ici pour et eh bien apprendre à négocier un environnement urbain, tout simplement. Et aujourd'hui, on n'y est pas. On n'y est pas dans le cadre de, de, de la formation que j'y ai eu. Je suis pas vraiment pour vous le présenter, j'y suis tout simplement parce que, eh bien, on a la chance d'avoir une association airsoft qui s'appelle SIR Airsoft qui permet aux gens tout simplement, eh bien, de participer et de venir ici et donc de faire des parties airsoft tout simplement. Ils nous ont prévu pas mal de trucs, j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'ils qu nous ont prévu. Alors, on verra ça tout à l'heure. Allez, à tout de suite. C'est bon. Est-ce que je peux courir en face, tu penses Bah attends, alors 3, 2, 1, c'est parti C'est parti En débutant à la lisière du bois qui jouxte le village, nous essayons de nous rapprocher d'une maison dans laquelle plusieurs packs auraient été aperçus. Regarde, par un sniper Ok Va falloir déloger sniper. Out, out le snipe Le snipe est dead Avançons en, en collant ouais. le long pour protéger le toit et on avance Et là-bas les mecs sont out non Oui ils sont out là-haut Ok Il y en a trois out il y en a deux vivants encore deux vivants T'es sûr Oui Attends il y en a deux vivants apparemment sur le toit là bas hein sur Sur le toit les gars Go, go, go Tu couvres, en haut à gauche fais gaffe oh. Out Ok, on est deux euh, au niveau de la gendarmerie. On vient de respawn. On vient de voir euh, le, un pack ennemi passer avec le, le baril, du coup, euh, direction euh, la lisière du bois. Et il va falloir qu'on se bouge le cul un petit peu pour euh, essayer d'aller visiter les maisons qui n'ont pas été visitées, pour trouver les deux dernières balises qui nous manquent euh, terminées. Ils ont posé les balises sur la bombe. Ré ouais. Récupérer. Ok, je vais essayer de coiffer l'objectif. Je, je, coiffe je vais faire un bond dans la prochaine maison. D'accord. Après avoir pris le contrôle de 50% du village, on nous indique qu'un colis nécessite de recevoir nos balises. Malheureusement, celui-ci est totalement dans l'open field. Ça risque de nous occuper un sacré moment. Je tente de trouver un meilleur angle sur une partie du groupe qui veulent tenter de s'approcher du paquet frontalement. Chaque mission, ça passera pas. Dans le prolongement du village, une milice est bien en place avec vue sur l'objectif. À ma droite, le Mazdaq. Il faut continuer la progression. T'es où ou pas Ouais Ça va, ton poulet Séparé de mon groupe, je me retrouve seul. Ça rend les choses moins certaines, mais plus dynamiques. Je le sens. Le front de la milice n'est pas loin. à la radio que des collègues essuient des tirs à l'intérieur de la ville je vais essayer de contourner tombe nez à nez avec un équipier. Apparemment, deux ou trois tireurs embusqués seraient toujours présents. Un en moins. Il est out en haut J'aperçois quelque chose, mais pas sûr de moi. Quelque chose a bougé là-bas. Out Foutu sniper. Faut que je reprenne le bâtiment. C'est ça l'objectif avant d'aller loin. C'est l'objectif à 11 h là, avec le toit là. Il y en a un là-haut. Bah non, mais c'est là qu'il faut aller. Ouais. Si on a ça comme ouais, tout à l'heure, on est royal. Je vais essayer. Écoute, celui-ci est clair là. Oh, Celui-là est clair. Moi, je celui d'après, moi, je, moi je, je, je, je, ce je sais pas. Eh ah. ben venez, on fait des bons Let's go. On part en petit groupe pour essayer de faire des bons de maison en maison. Le but étant de coiffer l'objectif et d'aller déloger la milice à l'opposé du village. Il va falloir être rapide et efficace. Je vais essayer de taper contre le, la maison. On rentre Tu peux rentrer ou pas go. Tous les joueurs présents sont super pros. Clear Clear Clear Forcément, la faction ennemie a parfaitement compris notre manœuvre. Ok, là on est bon! Faut encore prendre le prochain! Ça passe à un... as ok, ok, ok, ça passe! 4 packs les gars! On va devoir un... Je suis inutile sur ce toit. Si on bouge pas, personne va le faire. dans le L'ennemi a compris qu'on avançait et tente de reprendre la ville qui surplombe le village. L'un d'eux est proche. Ouais, bon. T'inquiète, t'inquiète, poulet. J'ai tiré un côté, je pense. Je te tire pas dessus Non. Ok, je te mets où me mets out. Soigné, requinqué, mais toujours aussi difficile de passer ce point stratégique. Il, il, il me tire dessus, il me tire dessus, il me tire dessus. Non, non, faites gaffe, faites gaffe. Il a la ligne sur le, il a vraiment la ligne sur moi là. Prolongement de la maison, deuxième maison, au coin de la maison en face. On en haut. Ouais, ça allait Bing, Bing, Bing, celui qui tire dans la gouttière. Là. Si vous voulez vous mettre en haut, vous n'allez pas avoir le, parce que. Tu vas devoir te décaler comme une merde en fait à cause du, de la grille. Essaye de le choper quand même, ouais. Mais il m'empêche de sortir hein. Il y en a un autre aussi à 11 h de là où je viens de vous dire. Tu vas rester, un tu sorti veux. Tu dois bouger, je te couvre. En bas. Deux Un sorti sur les deux en bas, il y en a un qui est au contact de la maison Contact à gauche. Allez. Tu couvres en face je vais essayer Personnel aimé Je sais pas Et là dans la petite maison à 11h tu le vois sortir sa tête hein Ouais, ouais. J'ai tellement envie d'aller taper au contact de leur maison quoi d'ailleurs Faut qu'on fasse quelque chose. Sinon, de l'autre côté, personne ne pourra approcher le paquet. À gauche, il va décaler en face. Il va décaler en face, prends la ligne. En face. Si seulement j'arrivais à rejoindre cette maison en face, c'est gagné. Non, passe-toi la, pas la porte. Puis, en face. Lui, il décale pas. hein Il l'a ah, eu. eu, hein Il a dit haute Non, non, mais il a levé les mains. Ok. Il y a peut-être un truc à tenter. Attention, Pingo. On m'annonce à la radio que la balise a été posée. Avec ce contrôle de leur spawn, il ne reste plus qu'à se défaire du dernier noyau qu'il faut localiser dans le village. Je crois avoir repéré quelque chose. Si seulement j'arrivais à aller jouer par la droite, ce serait parfait. On y est presque. Terminé. Mission accomplie. Bon mesdames, mesdemoiselles et messieurs fin de partie, fin de journée rideau sur cette journée bien fatigante et donc bah, c'était vraiment très très cool, vraiment super sympa euh, bonne ambiance, euh, bien faire de beaux joueurs, de belles équipes et, et puis un scénario bien en place Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour, merci infiniment en tout cas une fois de plus à vous de suivre ce genre de vidéo parce que c'est un contenu qui change un petit peu sur le campus de la Soltier Academy on va pas se mentir, un peu différent, euh, celui de l'Airsoft il plaît ou il plaît pas et forcément on a besoin de votre soutien puisque vous savez les vidéos qui sont sur l'airsoft sont un petit peu moins bien vues, moins vues, moins likées et donc euh, bah, je compte sur vous si vous appréciez ce genre de vidéos et bien pour liker, plus commenter, plus partager hein, euh, autour de vous euh, ça nous aiderait énormément merci infiniment, à la prochaine